Ça a été planté avril 2008, ou février, février 2008. Février 2008, ouais. Ouais, donc, euh, donc on a février 2008, ça fait, ça fait 4 ans là, tu voilà. t'as taillé 3 fois. T'as taillé 3 fois, 3 fois ouais. okay. Donc euh, bah, voilà, on avait fait les trous à la mini-pelle euh, en octobre 2007, ouais. puis voilà, en gros, T'as pris du temps quand tu as fait ça Avec mon oncle en retraite et mon père, on a fait le parc du bas pour les arbres à Auger, ouais. soit environ 80 arbres à 3. Ce qui perd le plus de temps, bah, c'est de les aligner, pour ouais. que ce soit à bah, peu près joli. Parce que le plan, c'est assez simple, surtout en, f... enfin, en février, la terre est assez souple, donc est... puis ça a été travaillé à la mini-pelle, donc c'était pas très très dur à les planter. Bah, la taille, je fais pareil en une fois, quand, tu... quand je fais que ça, en 2h30, 3h, voilà. Deux heures et demie, heures et demie euh, alors c'était la première année, peut-être un peu plus de temps maintenant, non Bah maintenant, oui. Là, euh, par exemple, cette année, il n'a pas été fait, ça se voit. Euh, certains arbres mériteraient. Ouais. Là, il y en a d'autres, je pense que ça y est, là, ils sont montés en rouge. Certains remériteraient, notamment les sycomores qui, qui ont tendance à... à... faire des fourches Ouais. Là comme ça, on l'a fait en même temps, ouais, on l'a fait le même jour, je crois. Ah oui, on l'avait fait le même jour. Ouais. Il y a juste trois plants, je ne me rappelle plus, qui ont lâché. Donc ça, c'est des plants qui ont été replantés en 2009. La même variété qui avait gelé. Ouais, ouais. C'est une haie d'accueil en fait. C'est le parking, donc ça c'est une haie d'accueil pour, euh, pour l'accueil bah, de l'élevage. Voilà, et cette haie là, on va la maintenir petite. Hein. Je vais la, la laisser à 2 mètres de haut. Donc là, les, ouais. dès l'automne, je vais tout réduire en hauteur. Parce que là, tu as taillé un petit peu, puis là tu touches presque plus. Là. Là, non. Tu, tu, la hauteur et puis un peu l'épaisseur. Bah, l'épaisseur, doublement, c'est parce que j'ai ma clôture à, à renard, ouais. clôture électrique, donc je. Je veux contenir la haie, donc là l'efficacité est escomptée, l'ombre elle est optimale maintenant. Et maintenant les haies sont bien parties, ouais. euh, parce que les poules euh, sont attirées par les arbres et volent au-dessus du grillage. Donc maintenant j'ai ouvert à chaque bout de fin de, fin de grille, comme ça elles peuvent sortir. Bon bah là on est à un quart d'heure du repas donc c'est pour ça qu'il y a peu de poules dehors, hein, c'est que là... Euh... <rire> Et la curiosité c'est flagrant hein, parce que ouais. quand j'ouvre le parc du haut, beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de poules qui vont loin ouais. parce qu'elles sont tirées par l'entrée de la ferme. Les quoi. Les mizons, ouais. Elles vont fréquemment à ras la barrière ou que, et l'entrée de la ferme quoi, parce qu'elles voient les gens. Est-ce que tu as remarqué plus de, de visites de bus, de renards avec les arbres les, Au tout début Renard, euh, Bon ben bah voilà, j'entretiens je, correctement mon parc la clôture électrique, comme j'en parlais là. Ouais. Il faut être très sérieux dans la suivi parce que. Il faut savoir que là, jusqu'à août, les arbres poussent très vite. Après, septembre-octobre, ça va moins vite. Mais là, même en août, en juillet, enfin, un juillet, ça pousse vite, un arbre. Et donc, du coup, mon taillage de haies le long des, du fil électrique, c'est deux fois par an au tailleux hein. j'ai Je n'ai pas le choix. Hein. Sinon, j'ai des masses, j'ai plus de courant. Quoi. Et c'est le courant qui me permet d'être euh, bah, du, du renard. Quoi. La buse m'attaque pas les poules. Quoi. Au pire, elle va manger des œufs dans le parc s'il y en a. Mais, euh... Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите.